Yo, c'est pas une vidéo travaillée, enfin c'est pas une vidéo travail enfin, c'est pas, travail... pas une vidéo sur euh, une explication de, de mise à jour qui sort trois ans après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reroll le mode acceltra. Et je me suis dit que ce serait sympa d'avoir en live la réaction de mes mates, adorés. Et bien entendu, j'ai mis le jeu en ultra. Ça sert à rien. Bref, ouais mais non. Je me suis rendu compte que les vidéos où on me voit reroll x fois à moi de Riven c'est pas fait pour moi, et pour tout vous dire, ça m'a fait chier. Les seules choses intéressantes de la vidéo, hormis le reroll évidemment, c'est moi qui m'énerve sur les stats que j'ai et qui sont la merde. Mais pas électrique et pas encore, mais non Mon sang je n'ai pas habitué à roll, hein. Mais c'est ma première fois que je suis un long roll de ma vie. J'étais bien avec mon Riven Catchmoon à l'époque. Je me préoccupe pas de la méta. Du coup, Azorak Akei, la personne qui a fait la vidéo sur comment accéder au Red Jack, me en PS, a proposé de faire une sorte de Riven Contest sur une arme avec plusieurs épreuves à la clé. Et le gagnant gagne. Ouais, on a pas vraiment de budget chez la Django. Quant au perdant, bah, il devra faire pour ce Riven Contest, sans vague en défense avec un équipement choisi par le gagnant. Du coup, le Riven Contest sera divisé en trois épreuves. La première épreuve est l'épreuve du rôle de l'arme. Les deux vont ouvrir l'arme, et celui qui a obtenu le meilleur mode Riven de l'arme de Axel gagne la manche. Et par souci d'équité, on est parti voir sur Offer Brequette combien valait les modes, ou une équivalence à ce mode, et celui qui a le prix le plus haut gagne la manche. Je ne vais pas vous montrer ma partie parce que à ce moment-là, on ne pensait pas vraiment faire un Riven Contest. Pour vous résumer, j'ai reroll le mode Riven avec 220 000 de cuva Et Azoak a utilisé 100 000 de cuva. La deuxième épreuve se passe dans la salle de test et les participants devront tuer le plus vite possible les ennemis présents dans le simulacre. Uniquement, bien entendu, avec l'arme du mode Riven et sans utiliser quoi que ce soit. La dernière épreuve est une survie en arbitration où les joueurs devront tenir le plus longtemps possible avec l'arme du mode Riven avec un but qu'ils ont choisi au préalable, mais avec comme contrainte une Warframe et un lieu choisi par l'autre participant. Et s'il y a égalité, ce qui est impossible normalement, les participants devront customiser l'arme et la plus jolie des deux sera choisie par le jury composé de Taki et Piki, d'autres membres pas très importants déjà qu'on pourra. Bref, bienvenue dans cette première édition du Raven Contest avec Ralagan contre Azulak. Pas t'as un mode de merde. T'as le dur du statut qui est pas mal, et t'as dégâts au greener. Alors, moi, j'ai eu la malchance de tomber sur des dégâts électriques. Est-ce que toi, ça sera <rire> les dégâts greener Tire oh Tire il est pas mal. Après, t'as dégâts électriques. Tant pis, non. On prend ce qu'on a. On prend ce qu'on a. Qu Je vais pas accrocher dessus. Bon, bah ben voilà. Ah, pas mal ça C'est cool. Tu feras mon de encore plus, mais tu t'en avec. Oui. Alors là, ce qu'on peut se dire, pourquoi c'est un très bon mode, malgré que, comme on l'a vu, on perd des stats de tir multiple, C'est que là, au lieu de mettre un Raven en plus du de build de base, là, je peux enlever mon mode de poison. Fait 90%, là, je perds un peu de dégâts de poison. mais Je gagne 108% de dégâts écrits de sans enlever de, dégâts de mode de dégâts écrits et sans enlever de multishot. C'est-à-dire que je vais passer à 177 dégâts de tirs multiples, je veux dire. Tout en. Pardon, juste en fait, je vais juste perdre la stat euh, mais, voilà, 14, non, 13. 13 dégâts de poison et oui, on s'en pas compter, c'est 13,1. Je perds 13,1 de, de pourcentage de poison, c'est tout, tout le reste je gagne. Et ça veut dire qu'à la place du mode de poison, je vais mettre un mode comme euh, Viseur d'Argon qui me permettra de one C'est vrai qu'il faut que je l'achète ou que je le, la farm celui-là. Ce qui fait que vu que je joue je vais gagner <rire> des dégâts sur tout C'est es, et... esquive, <rire> j'ai pas vu le temps de le voir. De toute façon. Ouais, tu peux, tu peux esquiver ça aussi. Ah, tu veux la page de Fren. Non parce que 121, moins 121 de recul de l'air, bon. Ouais, je pense qu'on va rester sur celui-là jusqu'à la fin, je pense. Mais euh, c'est un léger changement qui... <rire> moins 121% de chance de crit, mec. Ah <rire> oh, là là ah, là ah. ah, même le jeu a bugué. Même <rire> le jeu a bugué. Les Ouh. dégâts, bon... Ouais, que... C'est pas mal, mec. dentlure, enfin, mais tu perds les chances de crit et les dégâts crit. La sorte de La suite dégâts, elle est questionnable sur la... Comparer euh, en gros la, la... la prior stats et dégâts crit, mais elle est questionnable par rapport à multishot. Le truc c'est que multishot il nous permet de proc euh, munitions du chasseur plus souvent, donc plus de ce... dégâts. De Allez, 10, oh, non, non, non, non, non, 10, 10 10 par 3, t'as encore quelques essais. 3, alors, un 2 après cela. là ah, prends l'autre. En vrai, là je préférerais avoir durée de statut poison parce que j'ai pas envie de remplacer un mode. Non, ça aurait été autre chose, ça aurait été Multishyot ou Béga déjà. Sur la taille du chargeur... Ah, ah. Gnais gnais, il me reste 3, on oh, a presque lui lieu de Ah, oh, non, il manque. m'en... Et bah ben, voilà. Euh, on va pas définir en statistique, j'ai dit, quoi. Que pour définir qui est le meilleur event, on fera par rapport au stat de China ping le sur... Oui, clairement meilleur. Je enfin, je parle pas que les stats sont meilleurs, je dis que les, les stats vont être, bah, ceux qui est dans le pointe sera par rapport au prix euh, des la des équivalents, et le tient sera plus cher, parce que les, les, les stats, euh, dégâts crit, euh, chances de crit sont beaucoup plus combattés. Je pense que je que tu agagnes, c'est pas. Bah, allons sur la fin 4, et regardons quel est le prix du... de ton mod. Tu m'avais dit que le l'humain était coûté 1200, alors que... 1300, mais c'était à l'heure actuelle, donc là, on va prendre à l'heure actuelle, maintenant. Oh la la... Tout pour tout pour essayer Tout pour essayer de gagner, c'est fou ça. Il veut pas faire les 100 vagues. Faut équilibrer Mais tu vas faire le sans. oh putain. 3500 Oh là là. Qu'est-ce que je peux faire avec 3500 plates Bah tu gagnes ça point. yeah le tien t'as à combien il a pas de mettre ça exact, mais le plus proche est 2500. C'est à quoi que consiste le test Alors il y a une série de mobs à tuer, 4 anciens, 4 bombardés corrompus, 4 artilleuses corrompus, et 4 zéro corrompus. Il faut les tuer le plus vite possible, que ce sera chronométré, sans aucun buff. C'est à dire que tu dois enlever ta signal pour pas avoir les modes, les modes 7. Tu dois utiliser aucun sort et aucun euh, mode euh, sur ta warframe qui pourrait booster ton arme. Attends, on a droit de choisir le, le, le stuff sur euh, la sacra où il faut prendre un stuff de base. Ah non, non, tu, là tu. tu. tu. tu build quoi. T'as le droit à une phase assez. Je serais tenté de mettre viral. En fait, ce qui me casse les couilles, c'est vraiment l'armure. Je pense que juste partir corrosif. Que je n'ai pas la solution parfaite à, à, cette, à ce test. C'est pour ça qu'on a tous les deux. C'est à dire que j'ai des idées. Mais je ne pas mais Attends, ça veut dire pas. que si moi je teste le corrosif et qu'on voit que c'est de la merde, ça veut dire que toi d'ailleurs tu vas devoir adapter ton build. C'est pas très légal ça. Ah, mais, non, mais je peux quitter si tu veux. Non, ouais, non, mais... non, c'est parfait parce que le perdant de la manche précédente peut se rattraper avec euh, en faisant ce genre de trucs. Ok, bah si tu veux. Je veux oui. par... Tu me... je veux commencer par. Est-ce que tu me. peux commencer par n'importe quel point sur la map ou il faut que je sois un point précis oh non, non, non, non, non, ça Tu gères tout ton, ton reflier comme tu veux. Euh. Attends, par... par contre, tu spawns à un endroit. Quoi C'est-à-dire que tu... tu vas le gérer quand tu veux, mais. Non, on spawn à un endroit. Spawn à un endroit On, va... on se mettra tous les deux là. Sur la croix là. La croix là. Ouais. Et ensuite, tu pars où tu veux, tu fais ce que tu veux après. C'est quoi la première fois que je fais autant? Vas-y, mec. Là, là, là t'as une phase d'essai. Hein. Sur tes deux, c'est-à-dire sur tes deux try, c'est-à-dire que t'as deux, deux try, on prend le, le meilleur. Hein. De, de, de bien. Oh, c'est vrai, ça, je pensais qu'on est le pire des deux. <rire> <rire> euh, je me fais un, un 3 2 un goût. D'accord. Ouais, 3, 3,9 3,8. Je rigole. 3. Deux. Un. Go. 2023 78. Notez ton chrono. 2 23 78. Alors, parle-nous de tes a priori sur comment tu comptes aborder ton deuxième essai. Alors cette fois, je vais mettre projection corrosive sur euh, sur Inaros. Si j'ai mis tous les modes, non, des... là, une question. tu peux mourir juste voir si ça reset tes dans le jeu. Si ça la reset pas, euh... il n'y a pas de raisons, y a des de raisons limitées ici. Ah, ça a été fixe à l'époque, ça devait comme ça. Ouais, comme me divertir, me, diver... me pas. Ok, donc là j'ai full armure, un peu de vitesse d'épacement. Je serai un peu mais plus qui ensuite pour tra, ah, putain, qu'est-ce qui va poser problème Les corpus, ça ne me pose pas de problème. Je, je, do je dois juste focus les anciens au prime abord ensuite. On sera corrosifé, le problème c'est que je n'ai que 17% de chance de le proc. Je crois, attends, je vais, tenter, je vais tenter le diable. Est-ce que tu es prêt On tente le diable. Ok mec, là je prends des risques mec, je prends des risques mais pour mes abonnés. Ok, tu, tu évoques ta pensée ou tu la gardes euh, en, en, la en, en mec, secret et tu me la révèles à la fin J'ai mis tous les modes de dégâts possibles, avec gros calibre, fond divisé, dentelure, mon mode euh, euh, Raven, Raven son vital, frappe tendue, mission du chasseur et fusillette de gros. Là, on veut du tranchant, on veut niquer des mers. Est-ce que t'as... Est-ce que je est -ce que, est -ce que déjà joué au Warframe Oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Si c'est ta question, t'inquiète pas. Non mais bon, bon. bon. Mais bon. Ouais. <rire> je T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Tu te mets sur la croix là. Celle-là. Vas-y. 3, 2, 1. Goal play. Yo! Alors, très lentement, tu meurs. Non, ouais. je tombe dans le vide <rire> <rire> oh la la, oh, je recharge. Mais non, je vais recharger la rue, j'ai un ancien! <rire> Mais non, c'est quoi ça? Euh, je suis beau jeu, si tu, si tu rates totalement, ce... si tu fais pire que ton premier run sur celle-là, je suis beau jeu et je t'accorde une manche en plus. Ah enfin, un en plus. Mais mec, <rire> je suis euh, bon. Mais prends tes balles aussi! Alors oh, vu comment comment t'es parti je pense que tu feras pas pire que tout à l'heure Bah ouais sur papier je pensais que tu ferais pire Ah bah y a pas que sur papier Sur papier je pensais que tu ferais pire mais là j'ai plus de mission Vas-y bah, okay, on chercher. je papier escatique On va voir Sur papier je pense que tu fais pire mec mais... Vu comment tu démarres là tu me surprends Euh t'inquiète pas ton ma dose de surprendre. Mais vu le peu de dégâts tu mets sur l'armure la, des ennemis euh... Ouais, bon. Ah! Bande d'enculé! Philippe! tu te caches! Je suis sûr que mourir! Ah, il a changé de stratégie, il s'est dit je vais camper les munitions. Ah bah. <rire> je... C'est sûrement la meilleure stratégie, honnêtement. Hein, Putain. Il tire dessus, mec, t'es pris pour cible, hein, je sais pas pourquoi. C'est normal. J'étais sur ton moins On s'y la vie Ouh. Mais pourquoi je reprends la vie là voilà. quoi bon. Ouais il était sur moi j'ai pris une belle en Je vais pas il va après c'est très gênant, je suis à combien d'heures là 2 minutes 11 hein, t'es pas encore pire que tout à l'heure pas tard d'ailleurs Putain mais Krali c'est s'est rendu la merde Il hein. reste un mob hein Il reste Ah non il reste en en encore... Il reste encore une légion de meuble. Un mob Fini 2 minutes 34, 58 j'ai fait pire Alors oh, oui quand mes runs étaient à 2,23 20... Là t'as fait 2,35 Bon, si tu veux un conseil mec Prends Koro C'est... <rire> ah, moi, moi je suis beau jeu, Good. je suis beau jeu Je te laisse un troisième 3... run Un troisième run oh là, là, je suis beau là, là, jeu, là. Je suis beau jeu oh Moi là. je garde mes deux runs mais je suis beau jeu Je, je t'en laisse un... Ça, bon. Je suis beau jeu J'ai je, je... comme envie qu'il y, a... qu y, a... qu y a un combat quoi Qu'il n'y a pas... Un match. <rire> pas être méchant mais j'ai entendu ton but, je me suis dit que. Euh... Ouais, beaucoup en freestyle là, je me suis dit. <rire> tu sais quoi, je vais, je vais tester Marteau Pilon Poison. Parce que Marteau Pilon, c'est un mode que j'affectionne tout particulièrement. C'est le the mode, si on me demandait de choisir. Est-ce que c'est le mode porte-chance ouais, euh, Je me souviens que t'affectionnes un mec qui s'appelle aussi Sharpie. C'est pas un mec, c'est un mode, oui. Ouais, oh, t'as raison, Sharpie Oh, oui, t'as raison, est-ce que je pourrais le mettre tu pourrais les mettre à la place de du est et Chasseur. Tu penses que ce mode qui t'affectionne vraiment, il va t'aider Je crois qu'il va pas m'aider. Ok, je, je suis en poison. Poison avec marteau pilon. Le bro. troll. C'est bon, moi je suis prêt. C'est pas prêt tout de suite. ne le point souci de, de souci de cette étape, c'est qu'ils ont tout le temps recette la salle, vu qu'ils ont pas prévu euh... ça à District. Après, oui, les gens qui s'amuseraient à faire des épreuves. On n'est pas des gros youtubeurs avec une grosse production. Ah Dieu. Ouais ouais, vous voyez le post-prod là les gars. C'est-à-dire qu'on a. Ouais. Et Oui, on fait ça. On fait ça à l'arrache. Ouais voilà, c'est ça d'être youtubeur indépendant avec 68 abonnés. 68, on est pas 31 ça la base Je sais pas. S'il te plaît, n'enlève pas des abonnés déjà qu'on a pas beaucoup. Non mais c'est parce que je crois en fait notre solution est trop rapide pour moi. Ouais. Ah oh ouais, on graine trop vite on est trop, ouais. Ouais. Mmh. Combien d'abonnés par jour Zéro, pourquoi ah, C'est beaucoup quand même, zéro, non Ah bah, c'est mieux que moins un. Hein vous abonnez pas en tout cas. Qu'est-ce que tu racontes euh, J'ai besoin de pas de s'abonner. Ah, enfin, pas de abonnés. abonnés ah oui. Ah ouais. ouais parce que j'ai entendu de ne vous abonnez pas, je dis quoi Là, tu vois là mettons je serai un, un youtubeur au million d'abonnés, j'en profiterai vu qu'on qu fait pas grand chose en train de se faire ça, j'en profiterai aux rejoindre, de mettre un like et commenter, mais comme on a 5 joueurs, <rire> c'est compliqué pour les gens de que... commenter. dont de nos potes et 3 inconnus on sait pas qui c'est, donc merci à toi connu qui va peut-être pas voir la vidéo parce que en auras rien à foutre de voir un Raven Contest, je te dire mais c'est quoi cette merde, donc... Et euh... si les gars c'est par chance, par... Bah, on... Je sais pas quel moyen, vous êtes quelqu'un euh, qui s'est perdu sur YouTube et qui regarde cette vidéo. Sachez que tu souhaites tout, tout le bonheur du monde. Il y a ça, mais il y a aussi euh, si vous êtes quelqu'un d'un euh, youtubeur. Si enfin, a... Oui. Et que vous voulez euh, challenge, euh, challenge à un de nous, il n'y a pas de souci des gars. Waouh. Ça m'étonnerait que cette vidéo montre. montre. C'est Rien de vrai. Ça m'étonnerait d'abord que cette vidéo soit montée dans les temps. Enfin, déjà hmm. qu'elle soit montée dans les temps et. <rires> je suis des ah, bon, ah, youtubeurs, ça, Warframe, là, des trois... Attends, En fait, ouais, ton challenge sur Youtubeur, youtubeurs, tu vois, ça fait quand même l'impression des, des... des vidéos sur des youtubeurs qui font exprès de dire Oh là la, mes vidéos ça ne jamais les 10 000 likes, oh la la, ça sera jamais vu par autant de personnes Alors que ça ferait ah... bien que si... <rires> bah alors nous, nous peut-être, ah, on dit jamais, peut-être que ça arrivera, mais on n'y croit pas beaucoup, <rires> <Les> gens... <rires> Ok, moi bon, je suis prêt Ok, ça tu es... You're ready, are ready to move 3, 2, 1, euh... go. Yeah. mauvais départ d'un part du, du joueur français. Et non, je suis Non, non, ah, non, c'est exactement ce que je vais <rire> entendre. Joueur français, non, je suis tombé <rire> Arrêtez, <rire> pourquoi <rire> Pourquoi les modes deviennent vénères en simulacre et pas dans bien. le. Je vais pas te mentir. Quand j'ai pensé cette époque, je savais qu'on allait être ridicule. Euh, je suis ridicule, si tu vas être le PG. <rire> ouais oh bah voilà, j'ai... Honnêtement, honnêtement, je t'avoue que je sais que j'étais ridicule. Et je pense que c'est très marrant de montrer l'envers du décor. Une vidéo montée où on est un peu plus propre, et là... Fait... Plus propre il a dit... Ah, T'as vu la qualité J'arrivais pas à voir une qualité décente sur Youtube. Même en mettant VP9. Mais putain ouais. il est... J'en ai dans le dans son visage. Ah mais non, mais. J'en ai pas. Ça <rire> le faire. Hein euh, c'est une. Maintenant que j'ai éliminé les oh, anciens, je campe. Hein. Ils utilisent la stratégie incroyable du mode survie. Le mode survie qui paye. Je tire par. Je, je sais pas où je tire. Hein. Il y a des mobs qui prennent des positions stratégiques. Ils se cachent sous des piliers en tout toi. Pas être atteint par tes balles 3 Il y a des mobs qui sont FK. Il y a un mob qui essaie de te viser qui surf Il est carrément en train de surfer Il y a un mob qui est là qui essaie désespérément de te toucher Tu meurs par le tranchant, baisse ta merde Toi tu meurs tout court Et Toi tu tombes dans le vide Et ciao Fini non, il y a... 48, 28. Conclusion. Poisson, tr... Poisson tranchant, ça marche. Ça me permet d'ignorer de l'armure des ennemis, ennemis, ennemis, ennemis, ennemis, ennemis, ennemis, ennemis, ennemis qui est casse C'est peut-être pas, peut pas meilleur, la meilleure idée de donner des tips avant que je... Après, du coup, moi j'ai déjà mes, mes, mes idées, je pense pas utiliser les tiennes. De toute façon, de toute façon tu peux, tu peux euh, meubler si tu veux, parce que j'ai un recette à la salle pour euh, Meryl. Ok, bah je De toute façon faut que tu fasses un retour sur, sur ce que tu viens de... Bah je me suis fait, en, je me suis fait enculer de manière assez spectaculaire, je vais à le préciser. Euh, j'ai essayé de jouer euh, un build corrosif en me disant que l'armure euh, était le problème de la game. Du coup je me suis dit d'une manière assez, euh, assez naturelle que j'étais une grosse merde. Ensuite la deuxième game où j'ai voulu, je me suis dit bon on va focus les, les dégâts, très mauvaise idée. Hein, parce qu'il y avait toujours le problème, le problème de l'armure. Hein. Et la troisième game, je me suis dit, bah autant jouer sur le corrosif, euh, sur le, le poison plus euh, le, tranchant, le tranchant pour ignorer la vie des ennemis, peu importe s'ils si ont l'armée ou pas. Et ça a payé. Et il n'y a pas que ça qui a joué, c'est aussi mes positions stratégiques. La première fois, je manquais de balles, du coup. La deuxième fois, j'ai pu camper à un moment donné euh, dans les munitions pour avoir des munitions et un peu de vie parce que je me faisais de la tête à gueule. Parce que je prenais trop de temps pour les tuer. Et la troisième... Non, parce que la première, parce que la première, je focus pas les anciens, des objets focus les anciens, mais voilà. La troisième, les mon anciens m'ont focus, m'ont déglingué la gueule, faut le dire. Et la quatrième, bon, et la troisième, c'est... En gros... C'est bruyant ce que je suis en train de dire. Honnêtement, je suis étonné de ne pas avoir eu de, de suicide, de bah, C'est très dur de te, de, de, de te suicider avec Ultra. Ouais, oh, oui, mais avec les zéros, tout ça. Je sais pas. Après, c'est fait... mes... euh... mathématique. Je... Enfin... parce que j'ai fait un peu d'études en mathématiques, hein. il me semble que ah sur... Là là sur une Incroyable. Tro... quand tu tapes, quand une, quand as un objet qui est en, qui a une trajectoire rectiligne tape sur un, sur un objet qui, qui a une surface ovale, elle revient pas forcément tout droit. Je crois qu'elle est déviée à droite, à gauche, en bas, à gauche... Mais jamais tout droit. Donc il se peut que je dise que dis ta merde, est ce qui est possible, hein parce que je suis nul en maths. Si vous êtes mathématicien et que vous faites partie de nos 3 viewers, constants se les gars. <rire> N'hésitez pas. Ah, vous êtes déjà une exception déjà. <rire> <rire> N'hésitez pas ouais, à me corriger. Euh... <rire> en ah, m'envoyant ouais. un mail. Avec une lettre de motivation et avec ouais. les... Ok. Euh, je vais juste à expliquer un petit point technique. Est-ce que t'as déjà de quoi un chrono, peut-être toi J'ai ma montre. Ok, c'est parfait. Quand, quand je veux te dire go, tu vois là, là, similaire. Ah, tu peux y accéder ou pas Tra alors je ne peux pas Ah cest vrai que c'est moi bon, qui dois enlever la pause C'est pas grave, euh... Dès que t'appuies sur pause, tu vas directement en, en gros, ce que tu fais, tu fais ce que tu fais, tu, tu, tu feras ça Tu feras ça, attends, tu feras genre... Tu glisses, et ensuite tu sautes Ok, et t'es... Et là, au moment où je suis au point d'arrêt, tu chronomètes, c'est ça sera... Ouais, et dès que t'es à... au sol, je chronomètre Ok Très bien Alors, tu. Putain, mais c'est tellement blédard ce qu'on fait Vas-y. Ah ouais, bah on fait un camarade du bord, hein. Parce que j'explique mes choix, j'imagine. Ouais bah et oui. C'est le but, c'est le but, hein, honnêtement. On va partir sur un, sur un élément euh, viral plus feu. Ah oui, parce que le nouveau feu peut, peut réduire l'armure de 25. Pour cent. Pour cent. Et, ouais, et vu que les infestés et les grinereurs sont faibles au feu, tu leur infligeras plus de dégâts. Eh oui, le euh, 25% de réduction d'un avec le keep du viral, hein. ça se passe au sympa, au meilleur run, hein. on va voir, jeu de run, ça, tu vas me battre, Faire enfin, de l'expertise, qu'est-ce <rire> que je fais dire Eh, fout-toi de, euh... fout de, euh... de ma gueule, fout-toi de ma gueule, fais pas le malin Euh, si je me faire en carat, ça se Dis-moi quand tu comme ça je mets en invisible. Ok, bon, je okay, suis prêt 3, 2, 1, go Go. Alors, le joueur français est parti. Il commence par enlever euh, les boucliers, ce qui est évident. Il doit reculer parce que sinon il va se reculer par les anciens. Et, oh, première mort. C'est pas très grave. Le joueur commence. Je vais en mettre En, en tout cas, très bon caméraman, je le fais. What the fuck? Comment on lui avait pu me voir alors que j'étais invisible? invisible Ah, ça m'a fait ta Oh, dans les balles! Quelle erreur! On va le finir on va faire la chance. c'est qu'on a juste du travel time sur la balle. C'est refait à gros. Il reste encore 4 ennemis. Oh, je suis tout à terre. Un ennemi qui est down. Encore 3 deux... ennemis. 2 ennemis. Non, 2 deux... Ouais, deux ennemis, ouais. Pas mort. Et voilà. Encore des ennemis qui sortent du pot, mais c'est pas possible. C'est incroyable. <rire> il y a toujours. Oh, une voiture en plus. <rire> Putain. Je l'avais oublié. Euh, je crois que un bien dans votre euh, timer, là. Et c'est fini. 1 minute 33 ouais. et 59ème seconde. C'est meilleur que ton, ton meilleur run. Hein. Ouais, bon, c'est dire... Moi, je pense qu'on peut s'arrêter là. <rire> non, non, je... Euh, J'ai envie de faire un deuxième run. Je suis pas conçu mon premier. Bon, bah, ok, vas-y. Putain, tu m'as battu en un run. Qu'est-ce que t'es fort mais quel bro <rire> Pas trop Après, de. Après, j'ai l'avantage d'avoir un run en deuxième. Vu que je gagne sur run, c'est toi qui, ai... qui a l'avantage sur le prochain. Et... Ouais, un Et oui, j'ai l'avantage sur le prochain. Je suis prêt. Ok. Alors. Euh, je... Ok, quand tu veux. 3, 2, 1, 2. Et il est parti, il se lance, il est. Oh, merde, il commence sont déjà très très mal. T'as duré le premier ancien, mais les boucliers sont encore, euh, sont encore là. Crrr, oh, Tu te fais cesser, bah comment en fait La prise murale, incroyable Qui va te C'est quoi cette prise oh, T'as oh. fait mourir. Ok, tous les corpus... Il reste encore un corpus, enfin c'est un corpus, enfin bon, corpus, merde. Et t'es mort. T'es mort à 30 secondes. Ah là cette pénalité. C'est pas le temps. c'est. je préfère qu'on le stress du temps. Que je sais pas. Quoi Aïe. Oh, les balles, quelle erreur Oh non, non Non C'est le pire run. Ah bah, je confirme. Pas peut-être la pression, mais t'as déjà une mine 3, il y a encore des terre. Voilà, vivant. Hop, je mets, là, je mets ça. Hop. Oh non Une mine 15. Une mine 15, allez, a aucun nu qui sont morts. Ok, bombardier en moins, deux bombardiers en moins. Il reste le corpus. Non, il non. Un... une artilleuse. Oh, c'est la dernière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 ah, dommage, dommage. 1 h une 1 ouais, 59 une une sera mon mers quoi. Parce que mon deuxième ville était mieux. Je l'ai ressenti au niveau des dégâts. C'est <rire> mon placement, je fais fait cesser. Putain, trop. Gros de placement. En vrai, ce qui m'a fait comeback, c'est ma prise de position sur la prise murale. C'est vraiment là comme ça. Comme ça, une prise murale comme ça là. Oui, étaient tous groupés devant moi et ils pouvaient pas me cesser. Bon, ça fait 1-1 un, un partout, hein. On va passer à la prochaine étape. Voilà. Transition coup de pied. Ok, troisième partie de la vidéo, auquel on, ça sera un mode Endless, et dans ce mode Endless, on va juste euh, Explique parce que j'ai la m'expliquer. expliquer. En gros, on va tous les deux se lancer dans une mission Endless. L'autre joueur va, va spec avec un Loki en étant invisible. Il va imposer la frame et le point de camp euh, de l'autre joueur, qui devra tenir le plus longtemps. Bien sûr dans la limite du raisonnable, c'est-à-dire des trucs qui restent forcément viables. Alors déjà mon cher Chris, je vois que c'est une... une survie arbitration en infesté sur Sedna. Alors, je la je... Je vais te choisir comme frame. Tralala, t'es prêt mec Ouais, je, vais. je Je vais être smooth, smooth, je vais je vais être je vais être bien. Je vais te choisir une frame qui va te mettre bien. Dans la limite du raisonnable. Goss. J'avais le level 5 T'as de la chance qu'il n'ait pas level 30 T'en X-prime, elle oh. fait quoi déjà Pouvoir Ah, il a du bon contrôle de foule en vrai, ça peut être pas mal Mais elle est vraiment dépendante de sa mana Ça serait con de la mettre en infesté Ou alors Frost Tu tiendrais bien, mais c'est pas ce que je veux Equinox Ça peut être intéressant, mais t'as pas le droit d'utiliser ses sorts Ne serait-ce que parfois Mais... Tu peux utiliser ses, ses buffs Non, ça c'est pas intéressant Amber Prime Les buffs les... ils on tu sais permanent, hein. je c'est juste, les, en fait, pour les règles, les soirs ou les fliers on pas le droit d'être spam. Aro a un très bon potentiel de, de boost en solo. En plus d'avoir une bonne survivabilité. Mais quand tu les infestes, tu vas redouter vraiment les dégâts de poison. Et t'as pas beaucoup de vie avec Aro. Alors, j'hésite entre Aro, qui pourrait être vraiment très intéressant. Atlas, mais non, je peux le mettre. J'ai demandé de jouer Aro. Aro, Aro, mec. Aro. Dernier C'est mon dernier mot. Alors, je dois faire une dédicace, c'est euh, de lancer cette mission dans cette émission. Ah Certainement besoin de ouais, qui a mis 35 milliards de format sur Arrow pour se rendre compte que c'était de la merde. <rire> big up à toi Je sais que tu as pas <rire> regardé, pas pas regardé la, la vidéo, mais big up à toi. C'est pas de la merde, c'est juste que. Bon, Arrow. Arrow. Là, t'as tout. T'auras du contrôle de full, t'auras du boost de damage, t'auras de la mana si tu joues bien. Si, si, si, si vraiment tu joues bien sur, ta, sur, ta, sur tes sorts, et si tu as qu'il sur est sur tes placements, tu vas pouvoir faire un truc. Là, c'est clairement la frame. La frame, franchement, là je t'ai fait un gros cadeau. Tu m'as fait un cadeau, mais c'est pas non plus le meilleur de choix. Et en vrai, je trouve ton pick intéressant. C'est-à-dire que c'est intéressant dans, dans le sens où il offre du spectacle. Il offre du que spectacle. Tu vas pas, pas donné, genre, quand t'as quand dit nix tout à l'heure. La femme est pas nulle et en fait le problème de Nick c'est que certes c'est pas la meilleure des frames parce que comme tu as dit elle souffre de, de manque de mana mais euh, elle offre pas beaucoup de spectacles. C'est à moi de bien jouer. C'est à toi de bien jouer mec. Il reste 9 minutes par contre, c'est à toi de bien jouer mais faut pas t'éconner non plus. dépêche <rire> toi Allez oui, donc deuxième partie c'est que je choisis un point de camp pour l'encu. Pour euh, un ouais, point de camp. Alors, il faut pas que tu mettes une de mes années, hein. Si je fais le point de camp on... terminé... Euh... Attends, okay, attends, attends, attends, attends. j'ai envie de mettre le jour minimum parce que j'aime pas l'effet le, le, euh, jaunâtre sombre. Je, ça risque de me rendre pas très bien sur Youtube. C'est pas pour rien que depuis quelques temps vous voyez les vidéos au minimum oh, en vente dégueulasse, c'est parce que c'est la seule manière d'avoir un truc potable sur Youtube. Parce que je connais pas vraiment. Le je... les Et quand je demande à, à des Youtubeurs français de Warframe, je citerai pas de nom, on se prend des vents. On y va! Ah là là, tant pis, tant pis, tant pis! Donc, tu peux pas camper okay, ici allez. parce que c'est un, un point de camp assez intéressant pour le train. Euh, ici, ça pourrait être pas mal. T'es vraiment au fond acculé. Non, il te faut une place pour le skill S. Bonjour! Ici, ça pourrait être pas mal. Ça être. Ici, ça être mal. Okay. Ouais, c'était là. Ici, t'es bien. Voilà. T'as une capsule de survie si ça te drame. T'as tout. Je te regarde. Mais je pense que ça va être tranquillou. Hein. <rire> je trompe pas, je, je sais pas. Ouais, Quel... mais. A... <rire> non <rire> Quelle erreur j Oh, j'ai failli troll. J'ai failli troll. J'ai grid Tu j'ai lancé un sort en ce cas des mobs, encore Alors pour le moment, je peux me permettre de bouger euh, assez pour euh, reculer et tuer les, les drones. Le truc, c'est que quand il y aura beaucoup d'anciens qui vont me grab, tout ça. Si t'arrives à survivre pendant au moins 10 minutes de plus, t'auras une mob ou FK, t'auras beaucoup de mobs qui arriveront en masse. Du coup, t'auras pas de problème de le système de survie. En fait, t'auras le problème des mobs, mais dans 10 minutes. Après, vu que la a très peu de balles, va falloir va faire bien, faire bien jouer. Pas... J'ai j'ai Non, mais je viens dans ton chargeur. T'as pas à avoir des balles ah hein, oui. pour tirer. Elle a pas assez de balles pour DPS de manière. Alors ça, j'ai déjà fait une mode opératoire, je pense que avant, je serais en full, là, j'ai commencé à tirer que par euh, rafale. Parce que Et Depuis que je cherche par rafale, de toute bon, vu qu'on se... est potes, fais gaffe aussi, ça me survit. Hein. Ah, ouais, t'inquiète. En vrai, j'avais pas les. Mais j'allais regarder. Sans rater plus bas, j'aurais perdu. Et là, t'as utilisé le fameux, la fameuse technique pour gratter 2% de plus. Tranquille, tranquille. Toi, ça te fait free -loot, hein. Comme en ça, fait, ouais, tu peux profiter de drops. Au moins, t'es pas... pas juste là, tu vois, pour rien. Attends, y a une chance qui m'attend. Bah, tu notamment un petit fleur de l'os. Ah, ça fait du bien ça. Comme ça, on a des excuses pour spawn. Je <rire> disais, c'est ce j'en Ouais, genre, euh... ah, t'as besoin de sens utiles, viens, on tourne une vidéo. Viens, <rire> on fait un raven contest. Viens, viens. Ouais, ah, ouais, depuis que je suis en mode rafale, tout se passe bien, hein. mais je le fais plus pêche du tout. Sauf quand je casse un ça. Putain, être vraiment gris, il pas à marmer tellement, Je crois que ça va être ton plus gros souci. Euh, ah! Ah t'es chanceux. Hein. Quoi Parce que la prochaine je suis le respawn, on respawn devant toi. Ah je pense oh, en oh, fait. Oh, euh, ah oui, oui aïe aïe oui. Putain. Tu peux tuer là. Pas besoin j'ai ma shot Par contre je comprends pas pourquoi m'a, ma focus moi. Ah oh, mais quel bro. Il le, il, il Ouais l'arbitre. Ouais. ouais. Il n'y bon. a pas de frappe sur la butte, hein, mais bon, les mobs, il faut pas savoir. Il hein. n'y <rire> a pas de mode spectateur, ce qui est dommage. Ah si y en a un, mais quand tu meurs, il a pas de, de mode pas où tu joues avec la caméra, tout ça. Ah non, j'ai Ah ouais, je veux dire, on pourrait peut-être servir de ça des, des petits des systèmes, là, les observateurs. J'ai essayé une fois, c'est de la merde, après je sais pas si ça a été amélioré. Ouais, va... ouais c'est de la merde, peut-être qu'on peut faire ça des prises de vue sympas. Je sais pas. Je qu'on ça, ouais. ça y est... A... Là, les gars. Comme les youtubeurs euh, Amixem et compagnie qui utilisent des drones pour faire ah. des, des plans majestueux, on va utiliser ah, des, ouais, ouais, ouais. des observateurs oui. à 500 crédits pour euh, faire des plans <rire> dégueulasses parce qu'on ne saura bah, pas du tout. C'est vraiment 100 crédits ou 10 crédits l'unité. C'est vraiment ouais. un truc. Euh... On se ruine pour vous les abonnés. Il est temps de, de nous rendre l'appareil. Faites des dons. Mais tu t'es là. Ouais. Arrête quand les anciens poussent à gauche là. c'est Ouais, ouais, je suis en train de voir ça, C'est hein. quand même pas si sage que ça, en vrai. Tu peux te permettre d'aller sur la gauche pour ramasser les systèmes C'est un piège, en fait. Laisse-moi euh, voir avec des doses de poison. <rire> <rire> Il y a un peu des deux. Je, je, je, je les avais vus, mais j'avais pas calculé, en fait, quand je t'avais dit ça. J'étais juste vraiment en mode, vas-y, va prendre, va prendre les drops. Allez, tu une, petite tête, une euh... petite tête de l'arbitre. Quitte-moi bien. Ah, tu as ramassé les systèmes Ouais ponctuellement en fait, ouais, oui. soit je, peux je pense qu'on va mettre une nouvelle règle ponctuellement soit je te demande, de... je... soit je te mets un bonus, genre les je... items. soit je te donne un malus, je sais pas quel malus je pourrais te donner mais en fait il y a un truc qu'on a pas défini c'est qu'on a rien défini, on a lancé ça en mode random, on s'est dit tiens on va faire ça ouais. <rire> moi je pense que l'arbitre, si on peut te donner des bonus, quoi, il y a le droit d'activer les consommables ou quoi. Genre, pour X X plus de risque quoi. ah Donc, oui genre, oui si l'arbitre y a beau jeu, quoi, tu dis t'as le droit utiliser, je sais pas genre un spec ou alors je peux t'aider à... Tu... Je, peux, je peux te faire utiliser un spectre mmh. Ou alors je peux t'assister pendant un temps C'est pas la vache pas Bah écoute, si t'arrives à ne pas utiliser tes sorts pendant 3 minutes Je t'assiste pendant 2 minutes Non, non, non Non J'espère beaucoup mais ça, plus Je le je dis plus J'aurais plus à uh, accepter l'aide comme ça mais... Mieux, de 15 bon, minutes bon. à... 25 13 minutes à 25 minutes, t'as pas le droit d'utiliser ton ton, tenon, ton opérateur Allo? Je sais, ouais. Ok, vas-y, let's go. Je vais essayer. Et à chaque bonus réussi, tu gagnes euh, plus 1 dans le score. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Genre, tu fais plus 1 dans le score final. Pas de teno, pendant Ah, ouais. Tu c'est les capsules. 100. Sans... Et là, ouais. Je vais essayer. 15%. J'ai des petites idées. De... Ouais, moi, je un genre de Eh, 2, mais c'est oh. de tuer l'arbitre? Non, mais oh, ça tient sur moi. Allez, mon 3 points. Ah là là, ah là l'a ah là là. Ah là là On l'a vu, on l'a vu, le me survie. Ouais, je le pas tout vraiment te le dire. Bon, je le vois depuis tout à l'heure, c'est juste que je veux vraiment le faire centeno. Et je pense que je ne pas le choix. Je peux pas activer une capsule. Et bah, bonus perdu. Non. Oui, bonus perdu. J'ai cru que t'avais un service temps perdu. Oh, je vais que je vais dernier 0 au dernier temps là. Bah, tu perds moins un point. Ah, enfin, je... je gagne pas le point. Je pense. Ça essaie de négocier Ah, non, mais. Non, mais <rire> pas le point bonus, c'est pas que je perds un point. C'est une carotte là. Tu tires plus en rafale, tu tires en continu. Ouais, j'aime pas quand on charge en fait, c'est là. Il y avait trop de grappins de droite à gauche et on n'a pas de, de protection anti-grappin C'est le problème, là c'est le tra. Et je vais pas vous mentir, mon haro n'a pas de cocherine de sur lui Là c'est vraiment, ça, un grappin, un coup de mêlée, je suis mort quoi Malgré que tu, tu joues pas si sur passif, passifs, hein, non, non, pas hein. non, non, je joue pas beaucoup sur le site. je veux jouer en minimum beau jeu je pourrais... je pourrais être spam abuseur de ou de quoi J userai mes sorts quand ce sera nécessaire Allez, un petit bonus, je récupère les drops vraiment Je récupère les drops, hein. c'est. Y'a rien d'autre. Y'a hein. <rire> <rire> rien d'autre derrière. Hein. Euh, en vrai, là, on est, sur un... vrai, on est même pas sur une mission facile, mais on a avec une arme très forte. Honnêtement, si, on... si jamais plus tard, on passe sur des armes un peu plus... Pas moins fortes. Parce que là, on voit vraiment que j'ai pas de soucis à réfléchir ou quoi. Bon, certes, les mobs sont pas encore très haut level, mais Et faut pas oublier que je suis en solo. Surtout on a pas il de protection de a... solo. Surtout qu'ils viennent très très loin les mobs. Hein. Et que là... Et là, les mobs arrivent quand même à push. Bon, après, c'est parce que je les stun pas ou quoi. Je... Okay. Ils arrivent quand même à push. Alors ce que j'ai quand même une arme terre avec un Raven. En tout cas c'est de gentil avoir des XP à ma destreza. Ouais en Ça va être au moins si, un bonus ça. Écoute, si t'arrives à faire en sorte que ma destreza soit à 25 à, à 19h30, je t'assiste pendant 30 secondes. Oh non, et... non j'ai activé quelle erreur, quelle erreur, oh non, non, non, quelle oh non, erreur. Trop tard, non quelle... Il a grid, il a grid, et du coup, il ah, a non, perdu. Non, non, non. Oh là là là là, 18-48. Quelle erreur du joueur français qui se dit être dans le top 9 dans le classement et oh, qui là, là, a oui. perdu. Oh, il a perdu, non, même pas dans un event, il a juste perdu dans un vieux mode de jeu. Un simple mode hein, les gars, très basique. Hein. Alors là. Oh, gne, gne, gne, nous faisons des vidéos de Ça, c'est le karma! Ça, c'est Alors... le karma. C'est le karma que j'ai dit que je maîtrisais totalement le... la rentrée capsule. On a vu ça. Ah. Le karma, karma t'as dit TG. mon ah tour, vas-y. Dit... Attends, déjà, dit... c'est quoi comme survie? Dire, survie euh... au rockin Bon. <rire> Bon. Bonne chance! Alors, bonne chance! Je... Je, vais partir... là... je... je vais partir sur un bonus! <rire> je... Je... Écoute, bonne chance! Écoute, je... je vais prendre en considération que tu m'as pas donné non plus une frame à la m'as pas donné une salle à si je vais prendre ça en considération. Ouais. Je... je proposais des frames s'il n'allait pas formater, ou faut que quand même que t'es. Pas forcément que t'es si format dessus, tu vois. Genre, mon rôle, il ne touche pas le flou petit non plus. Et que tu puisses quand même mettre des modes dessus. Bah. Ouais. Que... Pas que tu sois en mode SDF, quoi. Ah, en vrai euh... en beau jeu, je vais attendre de un... quand même contre des Eurokin, en arbitration. Korra qui est pas mal, mais je sais que tu l'as pas. Enfin pas tu connais pas trop la frame je veux dire. je l'ai pas, je l'ai pas crafté, je l'ai crafté mais je l'ai pas prise. Ouais. je peux bien essayer de la mettre de la jouer de level 1 mais bon, tu vas perdre après, écoute. <rire> ça. ça, ça voilà. tous les quatre, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose en vrai. -là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Très fort de Necros prime Necros prime oh, mais Necros Summon, mais, mais tous les jours c'est au dernier mot, un truc très fort, dernier mot, Necros. par Nécrose. contre, dis-toi euh, que c'est pas que je vais aussi à ça, ouais, c'est moins fort d'un coup, Ah ouais, mais j'ai en fait, j'ai aucune arcane coréenne intéressante en fait. Si je marque ah, principe Prin principal, je sais pas que <rire> les Ouais ça sent le mec qui a, a, a, a spamé les bosses de loin, hein, c'est... waouh, c'est incroyable. Hein. Là c'est pas une balle dans... c'est une... enfin, je viens de me tirer une balle dans... dans le cul, là, mec. qu'est-ce que tu qu es... Que... <rire> qu que je te fasse, gros, c'est... Ah oh bah... c'est pas moi. J'ai rage et grâce, c'est incroyable. Hein. Je pourrais partir beau jeu. Tu sais quoi For the, the, good, the good game. The... the... the beautiful game, comme on dit. On enlève l'exhumation Et à la place, on met l'adaptation. Et là, j'hésite pour mon build. Vu qu'il y aura de l'armure, il y aura de tout. En fait, il y aura de tout, sale con. Hein. Putain, il y aura de tout. En vrai, si j'arrive à tenir plus de 18. 000... Oh non, mon objectif vraiment, c'est de tenir plus de, de 18 48. Il faut que j'arrive à tenir 18 48. Pour ça, je pense que le mieux, ça serait de partir pas viral, mais directement corrosif. Corrosif, ça me permettra de tenir le... leur lit, leur lit un peu le mid. Et de, de battre au record. Du coup, je vais partir, partir corrosif. Je suis prêt. Je voulais jouer au beau jeu, mais. Euh... En soi je joue au beau jeu, je ne pas ça. Mais c'est juste que j'ai très mal joué sur ma. C'est qui ce PD qui rejoint <rire> En plus, il est les Darkness. Ah, oui, attends, attends. Par parce je... que là, il y a y a mal temps de... Je sais bien qu'il faut un peu d'aide pour Rocket, mais pas à ce point-là quand même. <rire> là, je suis très easy, là. là. <rire> Surtout, il va avoir 18 minutes 48. Ouais. Allez, on active ça. On le... pas que tu veux ramasser de l'énergie sur les arbres. Ouais, il y a beaucoup de choses. On va un, vu que c'est moi qui explique je... ce à l'heure, ça c'était à toi. Alors, cette salle-là pourrait être pas mal. Grande salle pour un micro c'est pas mal. Je que je pense qu'il faudrait mettre à... Un... Ouh, pour faire le beau jeu, je sors si toi là-bas... Non, là-bas je pense. Aussi. Ok, donc on va partir sur la salle de... Sur la toute première salle carré. Alors moi je vais me mettre sur le, sur le toit sur le toit ouais tu sais il y a des petits glitchs enfin pas glitchs leur enfin, map pas, ça un grand moment putain ma mana part extrêmement vite là je lancerai des bonus s'inquiète pas là c'est juste trop tôt pour en lancer je pense des bonus à partir de 5 minutes ok j'ai déjà des idées de bonus s'inquiète pas ne pas utiliser mes armes. <rire> <rire> oh, non, <rire> oh, mais je peux te spoil le premier bonus si tu veux. Vas-y. Ça sera de ne pas utiliser la profa pendant 10 minutes. Ah, je l'ai perdu parce que j'ai pas de mana. Ah, t'as pas mis une exhumation. Non, non, j'ai dit j'ai joué le beau jeu. Le beau jeu, c'est la mana se fait utiliser partout par mes sorts. Je pense que tu vas en Ouais, pense bah attends, pense es que le, le, le karma, fais gaffe, attends. Euh, ah, putain, c'est vrai que la santé me sert pas beaucoup en fait. Exhumation aurait permis d'avoir ma santé plus vite. Oh là. Putain, mon but est mon passé. Ah, y'a aucune synergie je dans mon but. De J'ai des heures de build aussi. de aussi. Donc dans 8 secondes, si tu veux tenter le bonus. Appelez-moi. M'attends. Ok. Pas de profat pendant 10 minutes. Et je gagne quoi en fait Un point. Ouais, puis je viendrai euh, t'assister les... Oh Oh Non, mieux que ça. Mieux que ça euh, T'as le droit d'invoquer un spectre... Euh... J'ai pas de spectre. Ben, j'ai invoqué un spectre, mais pas des pas pas les, pas les trop forts. Je, je fais spawn un mois. Je pense. Ok. 8%. Je pars activé je reviens. Oh là, la. Fais vite, hein. Fais vite. T'as Ça va, il l'a fait, il l'a fait La technique... Allez Je pars ici, Ah, trop loin. Trop loin. je suis un reporter de guerre, là, le Pas trop loin non plus, puisqu'il y a une capsule qui va spawn ici. Ouais, oh j'ai fait me tuer à cause de... Ah là là, Il meurt sur, euh, sur un suicide d'Axel Trance, ce serait bon. J'ai plus mon ulti Ah, ça, ça transpire déjà Ah J'ai pas le choix Ça transpire Ça transpire Ah là là là là, Il a réussi à sortir cette situation on va-t-il engager la suite de cette mission On a qu'à 8 minutes de jeu, on le rappelle, il doit tenir 18 minutes 45. C'est ça 45 Ouais 18 minutes... Euh, ne me décostre pas, c'est... <rire> il doit tenir environ 18 minutes 45. Il a déjà été euh, dans des positions défavorables. Ah bah... Krosumon, qui n'a pas le mode exhumation car elle s'est sacrifiée pour le beau jeu. Va-t-il réussir à remonter ce système de survie 18% passer les 18 minutes. 10% Je réinvoque Et je vais chercher Mais non mais non mais non mais Ah j'avais <rires> totalement <peut> oublié lui Mais qu'est-ce que avant. Non j'ai jamais le temps Si si ça peut être... Il a stressé, il est tellement stressé, il est quand même pas 10 minutes Mais non mais il est fort, mais est putain, est mort, mais qu'est-ce <rire> <rire> qu qu'il fout là Mais qu'est-ce qu'il fout là Attends, ça fait 10 minutes là, je peux réutiliser ma Bon Ça t'a 15 minutes que tu verras juste d'abord là. Putain oh, de merde ça. Est à 15. Mais putain, mais la prochaine capsule, elle, elle a 2 minutes... Mais non mais fort... Mais ah là là, fort... Je vais te perdre du temps sur toi... Oh, elle meurt. Allez, petite tête, je ping, mais bah, il est mort. Ouais, je bah, me... Merci pour ce ping. Tu allais faire tes 100 vagues, j'ai juré. Hein. Ah, euh, j'y croyais pas, mais vu l'apparence que j'ai fait, c'est pas grave. Crois, Mehdi. Je pense que c'est sûr que tu vas gagner. Pas de est... Euh... Un accident, si vite arrivé. N'oubliez pas de conduire en étant libre. J'ai pas de grave. mana 14 secondes... Sur... 14 secondes sur 13 secondes suis obligé d'aller l'activer Putain mais la prochaine capsule est à 30... oui, parfait Oui, oui, oui, oui, oui. NON Mais non Bah j'ai perdu C'est parfait, c'est parfait, parfait. Vive-moi <rire> Dis moi Oh j'y croyais pas hein. J'y croyais... croyais pas J'y croyais hein. je croyais vraiment que j'avais perdu, j'ai vu comment j'ai perdu. Ah bah terrible, terrible hein. Et c'est ainsi que Ragan aura donc faire 100 vagues en défense sur Benenus dans le void avec comme équipement Frost, Prime, Zenith et le Catch Moon, choisi soigneusement par Azoak. Mais pas maintenant, la vidéo est déjà trop longue et j'ai la flemme de monter le reste de la vidéo en plus de faire la défense. Du coup le reste de la vidéo sortira après ma séance de dépression, sur ce, à plus